Cette vidéo va être un petit peu spéciale, parce que d'habitude, c'est moi qui vous parle, qui vous donne des conseils pour vaincre votre timidité. Mais je me suis dit qu'après tout, le plus intéressant, c'est d'observer la vie réelle. C'est d'observer, par exemple, le parcours de personnes qui sont timides au départ et qui finissent par vraiment s'en sortir. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire d'un garçon qui s'appelle Hervé, qui était un grand timide. J'ai découvert Hervé à travers une vidéo YouTube, où il chante un slam sur son ancienne timidité. J'étais ce mec timide, solitaire, rejeté, ce mec que pas grand monde ne voulait inviter. Ce mec qui souhaitait plus que tout trouver une fille à serrer dans ses bras, mais qui, soir après soir, pleurait seul dans ses draps. L'histoire d'Hervé, c'est, je trouve, une très belle histoire, parce que Hervé, au départ, c'est vraiment un grand timide, jusqu'à ses 30 ans, il n'a aucune relation amoureuse. Au collège, il se fait méchamment chahuter pour son hypersensibilité. Et puis, à ses 30 ans, c'est un tournant. Un tournant positif, qu'Hervé va vous expliquer dans l'interview qui va suivre. J'ai mené cette interview depuis l'Espagne, et Hervé était, lui, au Vietnam. Parce que, depuis qu'il a laissé derrière lui sa timidité, Hervé a vraiment libéré sa vie, il est devenu auto-entrepreneur, il a une copine, il vit dans un pays exotique. Mais j'arrête de parler, plongeons directement dans l'interview. Ouais, c'est même plus qu'un étranger, je me sentais presque comme si j'étais d'une autre planète. J'avais l'impression de ne pas, pas être normal en fait, d'être fait différemment, euh, de penser différemment et de ne bah, de, de pas y arriver. Tu vois, ça, ça paraît simple pour les autres. Tout le monde arrive à parler entre eux, ça paraît normal pour eux. Et puis pour nous les timides euh, ou les anciens timides bah c'était quelque chose qui, euh, bah, qui était juste impossible ne serait-ce que d'imaginer d'aller parler à une parler à une fille par exemple moi ouais, c'était quelque chose qui, euh, qui me faisait extrêmement envie parce que bah, comme tout le monde hein, à partir de l'adolescence j'étais attiré euh, j'avais envie d'une vie amoureuse euh, voilà c'était quelque chose qui me faisait envie mais c'était juste impossible et du coup moi je me sentais vraiment euh, ouais je me sentais étranger à ce monde là la, la planète est tournée sans moi un peu J'ai eu la chance quand même, j'ai eu la chance d'avoir, en première année de fac, d'avoir rencontré un groupe d'amis, euh, avec qui on était assez proche, on, on était un petit groupe de quatre, et du coup, j'avais quand même une, vie, une petite vie sociale, même si je ne rencontrais pas beaucoup de gens, euh, je n'étais pas complètement isolé. Mais, euh, et du coup, eux, je les voyais, bah, je les voyais, ils se mettaient en couple, ils avaient des copines, euh, les histoires se terminaient, ils ont rencontré une autre, hop, ils commençaient à se marier, à avoir des enfants, et moi, rien ne rien bougeait pour moi, il se passait rien dans ma vie, quoi, comparé à eux. Donc ouais, je me sentais vraiment étranger finalement à la vie normale. Quand il y a une soirée avec des gens que tu connais pas, des amis d'amis ou des gens que tu connais pas, puis que tu as l'impression d'être une plante verte, de ne pas exister, les gens, vu que tu n'arrives pas, tu n'oses pas vraiment parler aux gens, tu n'oses pas interagir, bah les gens commencent à parler entre eux, des fois les cercles ils se resserrent, et même tu te retrouves tout seul à l'extérieur, et tu es là, tu te dis, mais bah, ouais, là tu, là tu te sens vite, tu te sens... Tu as juste envie de, pas être là, quoi, as juste envie de, de disparaître, quoi. Il y a des moments où je ressentais vraiment euh, ouais, un, un vide euh, de me dire qu'est-ce que je fais là, quoi? À, à quoi ça sert, à quoi, à quoi bon. En fait, pour moi, c'était ma personnalité d'être timide. Euh, et du coup, c'était difficile de m'en débarrasser parce que je me définissais comme timide. Donc si j'étais plus timide, j'étais plus rien en fait. Maintenant, j'ai plus l'image, c'est un peu comme un parasite en fait. Ça, ça t'empêche de montrer qui t'es vraiment, euh, de montrer ta vraie personnalité. Mais à l'époque, je le ressentais pas comme ça. À l'époque, je le ressentais vraiment comme... C'est ma personnalité, je suis timide, c'est comme ça, je ne pourrai jamais avoir une vie normale. C'est en nous le fait de pouvoir en sortir. On a tous le moyen de le faire. Si on arrive à, déjà à y croire dans un premier temps, ça c'est le plus dur. Parce que quand tu as toujours été timide, tu as l'impression que tu le seras toujours. Et que euh, ça, ça te paraît une montagne, une montagne trop haute à, à grimper. Euh, mais c'est vrai que ouais, ce, ce truc-là de dire finalement la timidité, c'est nous qui la contrô contrôlons et c'est nous qui la renforçons. Euh, C'est un truc que j'ai compris qu'avec le recul. Euh, pareil, avant, je me définissais plutôt comme victime. J'étais victime de ma timidité. Alors que maintenant, euh, je me rends compte avec le recul que oui, bien sûr, euh, ce n'était pas du tout de ma faute si j'avais été timide. Et ce n'était pas non plus la faute de mon entourage, c'était juste ça s'est fait comme ça. Euh, personne n'a essayé de me, me, me rendre timide. Quoi. En fait, j'étais n'étais pas responsable d'avoir été timide, mais j'étais responsable de l'être resté si longtemps. Parce que j'ai été timide jusqu'à mes 30 ans. Je pensais que c'était un truc qui était... Euh, et que j'étais dans une prison, alors qu'en fait, j'étais, oui, j'étais dans une prison, mais c'est moi qui avais la clé. Mais ça, je ne le savais pas. Euh, oh bah, je le sais exactement. Hein, en fait, j'ai fait une dépression, la dépression des 30 ans. Je suis arrivé à 30 ans, j'ai fait un bilan de ma vie. Et euh, bah, je suis arrivé à 30 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je fais En fait, j'étais, euh, à cette époque-là, j'avais démissionné de mon, mon ancien job, c'était trop de stress, je n'aimais pas ça et tout. Ça faisait 4 ans que j'étais euh, sans emploi, que je ne cherchais pas parce que j'avais plus d'espoir, de, plus, plus de rêve. Je passais mes journées, euh, ben je, je vivais chez mes parents à 30 ans, j'avais jamais eu de copine. Avoir jamais eu de copine à 30 ans, ça commence à, ça commence à peser, hein. ça commence à être lourd émotionnellement. Et du coup, en fait, moi, j'étais dans le déni, ça faisait quelques années que je faisais comme si ça allait. En fait, tu vois, je ne me posais pas les questions. Dès qu'il y a une question, c'était trop douloureux, donc je faisais comme si je faisais, bon, on ne se pose pas de questions, ça ira bien. Donc, en fait, la dépression, c'est vrai que ça m'a fait prendre conscience qu'il n'y ben, avait pas le choix, en fait. Fallait si je voulais pas finir par, euh, par finir ma vie comme ça sans avoir rien accompli et en, en ayant vraiment souffert tout du long, il fallait vraiment que je, que je tente des choses quoi. Je, je dirais que je l'ai vaincu à 99%. Euh, il peut y avoir des, des petits moments où je vais avoir une, une, tri, une petite résurgence, tu vois, dans certains moments où je vais je vais me dire, par exemple, tu vois, avant je, quand j'étais timide, je rougissais peut-être deux trois fois par jour, au moins. Euh, maintenant ça doit, doit m'arriver deux-trois fois par an, donc c'est vraiment euh, un rapport qui est… et la plupart du temps maintenant je le vis mieux aussi, ça me fait plutôt marrer qu'autre chose maintenant vu que ce n'est pas quelque chose de régulier, que je sais que ça ne durera pas. Euh, et je sais en plus comment derrière reprendre confiance rapidement, donc même si j'ai un petit moment euh, de dawn qui arrive à tout le monde, hein, où tu, tu te sens un peu moins bien, euh, je le prends pas aussi mal qu'avant, euh, là où avant je me disais ah, c'est horrible, là je n'ai pas été à la hauteur, je me dis, là je me dis bon ok c'était un jour sans, je sais comment faire, demain je vais faire ça et ça. Un pote que je venais de rencontrer il n'y a pas longtemps, quand je lui ai dit « Non, mais tu sais, moi je suis timide », en fait, il a explosé de rire et il a dit bah, « Si toi, tu es timide, tout le monde est timide. » Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai pris, pris un peu de recul et je me suis dit bah, « C'est vrai que maintenant, je ne peux plus vraiment me définir comme timide. » Je peux avoir des gènes dans certaines situations très rares, mais c'est plus de la timidité. Il y aurait deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect mental, l'aspect de se dire que c'est possible. Et en fait, si, si euh, tu te dis que c'est possible, et si tu te dis, euh, bon, OK, je suis timide pour l'instant, tu vas rajouter juste des petits trucs comme ça, en fait. Même si l'esprit résiste, si, si tu te dis, euh, non, c'est pas possible, je ne pourrai jamais être confiant ou un truc, il ne faut pas se dire dès le début, euh, je vais être super confiant, je vais devenir, je sais pas, le, je, vais devenir, je vais faire des, des speeches devant un stade. Non, c'est trop loin, en fait. On n'arrive pas à se projeter. Mais de se dire, OK, peut-être que je peux prendre un peu confiance en moi, et puis peut-être que par la suite, un peu, un peu, un peu, bah, peut-être que je peux y arriver. Et ce peut-être, en fait, il est important parce que tu te laisses déjà une chance euh, mentalement d'y arriver. Et tout ce que tu n'arrives pas à faire, de, de rajouter ce petit switch, de dire pour l'instant. Ok, je ne suis pas doué avec les filles, pour l'instant. Euh, je n'ai pas réussi à, à avoir une relation amoureuse pour l'instant. C'est voilà déjà faire ce petit switch mental de te dire, ok, c'est peut-être possible. Rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est dur hein, quand tu es dans la timidité, de, de se dire que peut-être tu vas en sortir, c'est quelque chose qui est, qui est costaud. Et la, la deuxième chose, le deuxième conseil, euh, ça serait de commencer, bon, c'est quelque chose qui est, qui est connu, hein, mais commencer à sortir de, de ta zone de confort, c'est-à-dire faire des petites actions euh, tous les jours, une petite action, vraiment un petit truc en plus que ce que tu ferais d'habitude. Là où euh, d'habitude, tu, euh, mais, euh, je ne sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi quand je parlais à une caissière ou à la boulangère, bah, je devenais tout rouge, je bafouillais, j'avais les mains qui tremblent, donc j'essayais d'aller au plus vite, euh, bah, d'essayer peut-être de, euh, de, de rester 2-3 secondes de plus, euh, au lieu d'essayer de partir au plus vite. Peut-être d'essayer de dire euh, merci, bonne journée, au lieu de juste dire merci, au revoir, partir, de dire un petit mot ou de poser une question et d'y aller très progressivement comme ça. Alors moi, je sais que j'ai commencé pas mal en allant dans les, euh, dans les supermarchés. Euh, rien qu'essayer des, des vêtements, c'était très difficile pour moi. Hein. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça, quand, en me disant, Allez, tous les jours, je vais euh, je sors dans un magasin et je vais aller essayer des vêtements. Donc, ça me, met face au regard des, ça me, ça me force à sortir, à aller face au regard des, des gens. Et du coup, j'ai commencé au début dans des lieux très impersonnels, comme les supermarchés, où là, des, bah, tout le monde s'en fiche, hein, euh, tu n'as pas besoin de parler à des gens, mais ça m'a fait prendre un peu euh, confiance. Après, je suis allé dans des grandes boutiques, pareil, où tu n'as pas, pas beaucoup de regard des autres, donc ça va encore, tu as, as beaucoup de monde. Puis après, petit à petit, j'ai diminué, et puis après, quand les boutiques étaient petites, euh, bah, j'ai essayé de parler, euh, de parler aux vendeurs, de faire, comme, comme, comme je te disais, une petite phrase en plus, de leur demander si ça allait, des, des choses toutes simples, hein, de leur souhaiter une bonne journée, de leur dire « il n'y a pas trop de monde aujourd'hui » Voilà, des trucs qui étaient impossibles pour moi avant et bah, c'est comme ça que j'ai commencé, commencé le travail, que j'ai commencé à, à me dire, ok c'est peut-être possible, peut-être que c'est possible, si je peux faire cette petite phrase en plus, bah, peut-être que je peux continuer et que l'Everest en fait la, la montagne qui est aussi haute, bah, si je la grande mètre par mètre, juste en me concentrant sur le prochain mètre, bah, au bout d'un moment j'arriverai en haut. Là où j'ai pu vraiment me lâcher, j'ai pu vraiment apprendre à être moi-même, c'est justement quand j'ai essayé de ne pas être parfait, au début, je pensais qu'il fallait tu vois, avoir une confiance absolue, un charisme absolu, qu'il fallait vraiment euh, devenir la personne imperturbable, mais en fait, non, et c'est aussi ça que je voulais, je voulais transmettre avec ce slam, c'est qu'on peut être confiant, on peut être, tu vois, vivre une vie euh, qui est tout à fait agréable à, après, mais en gardant une part de fragilité. Mais c'est ok d'être fragile, c'est ok d'être fragile, euh, de l'assumer, on n'a pas à être parfait. On est, euh, et justement, je pense qu'on est plus parfait euh, avec nos failles. Si tu pars de plus loin et que tu essayes tout de suite de te, de te comparer à quelqu'un qui va être parfait, euh, forcément tu vas te sentir moins bien, quoi. forcément tu vas, tu vas te sentir en échec. Alors que si tu essayes juste d'être chaque jour une, une version un peu meilleure de toi-même, juste un petit peu, il bah, y a forcément un moment où tu vas arriver euh, à un seuil qui va te convenir. En fait. Ça a du bon ouais, avec le, retour. Quand avec le recul. Pardon. Euh, quand j'étais timide, je voyais pas le bon. Je ne voyais pas le bon en ça, je voyais que les côtés négatifs. C'est vrai qu'à l'arrivée, maintenant que j'ai réussi à surmonter ma timidité, c'est peut-être pareil pour toi, je me rends compte que bah, peut-être que si j'avais pas eu cette timidité, euh, j'aurais pas eu derrière cette, euh, cette force en, fait, en moi de faire plus de choses, d'avoir cette envie de, euh, bah, de mener une vie qui était euh, plus sympa. peut-être que je me serais, Si j'avais pas été timide, je me serais pas posé de questions si j'avais pas eu d'adversité, j'aurais juste mené ma vie par défaut en fait. Et là, le fait d'avoir affronté ça, ça m'a ouvert des portes en fait. Je me suis dit, ok, si j'ai pu battre la timidité, qui est un ennemi aussi coriace, bah derrière, peut-être que tous les autres trucs que je pensais impossible, il y en a une bonne partie que je peux essayer de faire, au moins en partie. Et c'est vrai que, ouais, à partir de là, je pense que, ça a été vraiment ça a été long hein, avant que mentalement, j'arrive à me dire que la difficulté, ça pouvait être quelque chose de positif, hein. ça n'a ça pas été tout de suite, ça n'a pas été immédiat. Mais c'est vrai qu'avec du recul, ouais, je pense que tu as vécu la même chose que moi, euh, quand, quand on surmonte sa timidité, on se dit, ben, ouais, maintenant j'en suis ressorti, et grandi de cette épreuve. J'ai l'impression peut-être d'être une meilleure personne que si j'avais jamais eu ce problème-là. Ouais. Bah, si j'avais pas eu cette timidité, je pense j'aurais suivi le chemin tracé. J'aurais aussi, bah, j'aurais euh, suivi le chemin du Cdi, euh, je pense comme tout le monde justement pour pouvoir payer la maison, pour avoir une vie, euh, une vie comme tout le monde autour de moi. Et c'est vrai que je ne je me serais peut-être pas rendu compte que euh, je ne dis pas que le CDI c'est pas bien, au contraire, c'est très bien pour certaines personnes, mais c'est vrai que moi, je me rends compte que je suis plus épanoui si je peux choisir ce que je fais. Donc c'est vrai que quand je me suis débarrassé de la timidité, j'ai euh, bah, créé ma première entreprise de photographie. Donc J'étais encore en, en banlieue parisienne, là, donc, euh, quand, quand j'ai fait ça. Donc déjà, rien que ce truc-là, en fait, ce, ce truc de créer ma boîte, ça a été une fierté, ça a été aussi un moyen de consolider ma, ma sortie de la timidité. J'étais encore un peu timide quand je l'ai fait, donc ça m'a aidé à, à consolider les bases. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aurais j'aurais je pense pas fait euh, le, le rêve d'entrepreneuriat je ne savais pas que je l'avais en fait avant de commencer à prendre confiance en moi pareil pour le rêve de voyager j'avais jamais pensé pouvoir aller euh, vivre voyager seul au bout du monde c'était un truc qui était, qui était tellement impossible pour moi à imaginer que euh, c'était même pas un rêve en fait tu vois pour moi c'était impossible donc je pense ouais il y a pas mal d'aspects de, de ma vie comme ça qui ont été euh, qui ont été déterminés par le fait d'avoir réussi à vaincre cette timidité de prendre confiance en moi et du coup ça m'a ouvert le champ des possibles en fait J'aurais aimé qu'on me dise que c'était pas pour toujours. J'aurais aimé savoir que je serais heureux un jour, et que la timidité, il faut jamais la subir, mais qu'il faut l'affronter, lui faire face, la faire fuir. J'aurais aimé qu'on me dise que la vie pouvait être belle. J'aurais aimé piger que je pouvais me débarrasser d'elle, que j'avais pas à subir un destin de timide à la con, et que j'étais pour toujours le seul maître de mes décisions. C'est pas facile, et c'est pour ça que ça vaut le coup. La vie, c'est pas facile, et c'est pour ça que ça vaut le coup. Un grand merci à toi, Hervé, pour cette vidéo courageuse, nuancée et très inspirante. J'ai mis le lien vers ton slam dans le descriptif de cette vidéo. Et à vous tous, si vous avez d'autres histoires à partager, si vous voulez nous raconter comment vous avez réussi à laisser derrière vous votre timidité, n'hésitez pas à me contacter, on pourra réaliser d'autres interviews, parce que je pense que c'est réellement inspirant, de voir comment certaines personnes parviennent à se dépasser. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.